Oui bonjour, donc bienvenue à cette, euh, à cette deuxième et dernière table ronde sur euh, de ce forum, de ce forum 5G. Donc là la thématique ça sera la 5G en levier d'aménagement numérique des, des territoires. Alors pour en parler, euh, donc on a Olivier Babot, le, bonjour. De... Bonjour, le président de l'Institut euh, Sapiens, euh, Thibaut Ducret de chez Talent Labs, Christine Aignon. Bonjour. Bonjour, donc député LREM des, des, des Hauts-de-Seine. Euh, et on a euh, Hugues Ferbeuf donc euh, du Shift Project et Gérard Longuet qui est avec nous en visio pas encore bon, et ben il, va arriver, il va arriver bientôt écoutez, euh, non, bah pour commencer peut-être un premier tour de table euh, Hugues Ferbeuf, euh, j'ai envie de vous demander avec euh, la, la 5G qui commence à arriver en France les opérateurs commencent à la déployer euh, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir euh, comme vous me disiez quand on préparait cette table ronde une 5G des villes et une 5G des champs L'avenir le, le dira, tout, tout dépend des, des choix de, de déploiement que les opérateurs feront. Euh, par ah, jeux... Pardon, excusez-moi, désolé, je crois qu'il y a un problème de connexion avec euh, votre micro. Oui, ça, ça vient de se connecter 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, donc pardon, excusez-moi, c'est bon, voilà. Bon. voilà. <rire> donc je bon. disais que 5G des villes ou 5G des champs, tout dépendra des scénarios de déploiement qui seront adoptés par les opérateurs. Ce qu'on veut dire par là, c'est que selon la bande de fréquence sur laquelle on va déployer la 5G, on n'aura pas le même service. Donc on peut toujours dire que c'est de la 5G, mais ça ne sera pas la même 5G. Donc la 5G en bande 3,5, la 5G en bande basse avec la bande 700. Oui. Alors il se trouve que dans la première table ronde qu'on a eue ce matin, il euh, y a eu Gilles Brégand de, de, de l'Agence Nationale des Fréquences qui nous a montré que notamment euh, Iliade euh, allait, euh, en tout cas comptait, allumer euh, peut-être prochainement euh, pas mal d'antennes 5G en bande 700. Mais pour vous, il faut vraiment différencier euh, la 5G en bande basse 700 euh, qui porte, euh, qui porte loin, mais qui n'a pas les mêmes caractéristiques que la 5G ouais. en bande 3,5 dont les fréquences viennent d'être euh, euh, vendues aux opérateurs euh, télécoms. Il, il, il faut être clair sur les, les attentes que l'on a euh, par rapport au, au déploiement de cette 5G. Euh, si on souhaite effectivement que la 5G apporte, par exemple, euh, 3, 5 fois plus de débit, ça n'est pas sur la bande 700 MHz qu'on pourra le faire. Donc la 5G en 700 MHz fournira un débit qui sera très proche de la 4G actuelle. Euh, voilà, donc euh, on peut dire que c'est de la vraie 5G ou de la fausse 5G, euh, peu importe, mais en tout cas on ne peut pas euh, prétendre que euh, la 5G en 700 MHz ce sera le même service que la 5G en 3,5 GHz. Et pourquoi on dit effectivement 5G des villes, 5G des champs euh, Parce que l'autre différence c'est que euh, la portée, si vous voulez, en, en fréquence haute est beaucoup beaucoup plus faible qu'en fréquence basse. Et donc on peut effectivement envisager de déployer la 5G en fréquence haute dans les campagnes, mais à ce moment-là, euh, on aura à déployer beaucoup plus de sites que si on le fait euh, en 700 MHz. Donc il y a un arbitrage, en fait, technico-économique qui doit être rendu. Et pour l'instant, euh, je ne connais pas les business plans internes des opérateurs, mais euh, je ne pense pas qu'ils aient l'intention de déployer beaucoup de 5G 3,5 GHz dans les zones rurales. Dans les zones rurales. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh, de votre côté euh, c'est pas très étonnant non. que les nouvelles technologies reproduisent des problèmes qui existaient déjà, ouais. euh, qui existaient avant. Avec le euh, déploiement de la 3G, bah, de bah, la 4G, exactement. Euh, ouais, exactement. Euh, euh, qui ont débouché sur des fractures numériques qu'on a bien du mal encore à, à résoudre aujourd'hui. Ce qu'on voit quand même aujourd'hui, ouais. c'est que dans les campagnes, vous avez ouais. un service que vous n'auriez pas, pas osé rêver euh, il y a 20 ans. Donc euh, le progrès arrive, il arrive juste avec un décalage. Et l'enjeu, c'est effectivement de discuter avec les opérateurs pour que le décalage soit le moins grand possible et soit euh, probablement... Euh, combler le plus vite possible, mais il faut reconnaître malheureusement que bah, les gens habitent d'abord dans les villes aujourd'hui, hein, et que c'est quand même la majorité de la population, et c'est sans doute effectivement ce qui est le moins cher, mais à terme, on est tout à fait d'accord que l'égalité territoriale, c'est un des grands espoirs de sa 5G, et que justement, on va pouvoir arriver à combler ce déficit de présence en services, en services de santé, en possibilité de mobilité, et que malheureusement, on sait, il faut être lucide, ça n'arrivera pas dans les prochaines années, parce qu'en effet, ça va prendre du temps pour que la, vra la vraie 5G, si vous voulez, fournisse l'intégralité de son service. Christine Aignon à ce sujet Alors, moi, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience depuis trois ans, parce que bon, j'entends je, mes collègues aussi, les débats qu'on a à l'Assemblée, de la nécessité d'avoir un aménagement du territoire, du numérique, puisque maintenant c'est vraiment essentiel dans notre quotidien, on le voit dans, dans cette crise du, du Covid, hein, tout le monde en a besoin pour l'éducation, pour la médecine, etc. Mais je pense qu'il ne faut absolument pas se focaliser sur cette 5G de manière isolée si on veut vraiment penser aménagement du territoire en France. Parce que si vous prenez les échos vous aviez un article disant que la fibre, aujourd'hui, fait donc décolle vraiment en France, qu'on a rattrapé sans doute un retard qu'on avait passé. Grâce aussi au confinement, d'une certaine manière Alors. Au niveau des, des, des prises d'abonnement. Des, des prises des, Mais des il fallait d'abord oui, tirer pas, la pas, fibre. Pas tirer voilà. <rire> Donc euh, et là, il y a quand même un, un projet hein, de France Très Haut Débit qui a été accéléré. Et euh, je pense que c'est cette combinaison de, de technologies qui fera qu'on amène vraiment dans, dans l'ensemble des territoires euh, français... Euh, le numérique avec le le, bon dé, le débit suffisant. Parce que, bon, euh, la 5G, vous n'êtes pas obligé de l'avoir de bout en bout. Hein. Vous pouvez aussi... Enfin, euh, il faut la fibre au, au pied des pylônes. donc Et, et ça, aujourd'hui, on est en train de le faire. Et ça, ça permettra vraiment, je pense, à la 5G de se déployer plus vite là où on en aura besoin, euh, sur les zones industrielles, sur euh, aussi des, des zones d'habitation, et d'imaginer peut-être des... Des, des solutions qu'on n'a pas aujourd'hui. D'accord. Donc... Euh, Thibaut Ducret à ce sujet, 5G des villes, 5G des champs, est-ce que c'est un, est un, est un, est un problème ce, ce, ce, selon vous En tout cas, c'est un sujet, mais, et je suis d'accord avec ce qui a été dit. Euh, en revanche, on apporte avec la 5G, mais c'est vrai avec tous les déploiements de technologies, on apporte un message. Euh, que l'économie numérique vient se placer à côté des acteurs locaux et souhaite le faire, mmh. avec une logique économique des grands acteurs, évidemment. Et, et, et on l'a dit, on verra s'ils opèrent à, à proximité euh, de la vache ou de l'étable. Mais en tout cas, ils opéreront à proximité de la ville et même des villes de taille moyenne. Mmh. Euh, et, et ça, je pense que c'est un, un, un formidable élan pour l'économie locale. Euh, chez Talent, nous accompagnons des sociétés qui aujourd'hui se positionne de préférence dans les grandes villes parce que le service numérique y est plus déployé. Et la 5G ne va pas apporter que de la radio, elle va apporter aussi euh, le data center, oui. le mini data center et l'infrastructure de, proximité, de, proximité, ouais, de ouais. proximité qui devrait, en tout cas on l'espère, donner envie aux acteurs locaux de créer leur service et un service à l'échelle locale peut-être auquel ils n'auraient pas pensé ou qu'ils n'auraient pas osé faire parce que le service était plus distant, ils se sentaient moins concernés, ils vont opérer localement déjà pour le déploiement de l'infrastructure, et peut-être pour sa maintenance, et pour profiter euh, des, des, des avantages euh, d'une donnée rapprochée. Donc je suis d'accord, moi aussi j'appelle de mes voeux une meilleure connectivité des territoires, après il y a une logique physique, euh, les fils ou euh, les ondes ne peuvent pas être déployés n'importe où, n'importe comment, mais en tout cas, euh, on va créer un élan et on va créer, je pense, euh, une meilleure adhésion euh, à ces apports. D'accord. Je reviens rapidement là-dessus. Euh, Peut-être, je vais revenir vers, vers vous, Christine Aignan, rapidement. Euh, il y a eu, semble-t-il, en tout cas, un changement de, de, de paradigme sur le, sur le déploiement de cette, de cette technologie et notamment l'accessibilité de la, de, la, de la 5G vis-à-vis -vis des territoires avec des nouvelles obligations qui ont été fixées euh, au moment des enchères de, de, de, de fréquences, de couvrir les territoires et, et surtout de ne pas les, de ne pas les oublier. Oui. Un petit peu dans la prolongation du, du New Deal mobile, mm -hmm. de cet accord entre l'État et les opérateurs qui visait à couvrir les zones blanches, euh, D'après vous, est-ce que c'est est -ce est suffisant Alors actuellement, ça doit être 25% hein, d'obligation. Ouais. Alors, c'est vrai que les premiers besoins urgents vont quand même arriver sur les centres-villes avec la saturation de la 4G. Hein, euh, moi, je, moi, je suis dans un territoire très dense, hein, et au Seine, euh, Donc effectivement, euh, avec... Euh, la, la multiplication euh, des, des usages. On se rend compte déjà dans certains endroits à Paris, hein, il suffit d'aller euh, aux Invalides, là. Que et... la 4 Que la 4G, RAM. <rire> que la 4G RAM. Donc, ouais. euh, effectivement, on va en voir ce, ce besoin au niveau de, au niveau de la, la densification. Donc, c'est aussi pour ça que les, les opérateurs euh, ciblent ces, ces, cette application. Euh, bon... On... On sait aussi que tout, Bon, après, il, a, il va y avoir aussi des paliers dans la, dans la 5G. Hein. Là, on a d'abord effectivement cette densification. Ensuite, bon, il y a les questions de, de latence, de, de temps réel qui vont arriver. Et les là, je pense que, et là, ça va être deux, important deux, pour, euh, ans, pour oui. la télémédecine. Donc là, tout de suite, par exemple. Dans les est, territoires, dans les voilà, régions, ouais. euh, on voit des applications voilà, immédiates. Bien sûr. On peut mmh. faire des choses avec la 4G, déjà. Hein. Il ne faut pas mmh. dire qu'on ne fait rien mmh. avec mmh. la 4G mais euh, avoir euh, effectivement des, des, applications, euh, des applications plus poussées. Donc ah oui. effectivement, le, il va falloir trouver l'équilibre entre euh, bon, ces 25%, comment j'ai des où sont les priorités, parce que euh, il, faut, ça, il va y avoir aussi ça, sans doute euh, des, des choses à pousser peut-être, Hein, à discuter des priorités avec, euh, avec les opérateurs. Euh, Olivier Babou, à ce sujet, est-ce que vous estimez que ce, ce changement de paradigme, en tout cas c'est comme ça que c'est présenté par le, par le mmh. gouvernement, c'est suffisant, c'est insuffisant euh, Qu'est-ce que... Que le passage de la 4G à la 5G, vous l'idée Le dites, passage, ça représente de, en tout cas, de, le, le, le fait de, de, de ne pas oublier les territoires dans le déploiement de la 5G euh, et des nouvelles technologies. On a parlé lors de la table ronde précédente, par exemple, de la généralisation de la couverture de la fibre horizon 2025. Oui. Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que vous en dites on, on est tout à fait conscient qu'aujourd'hui, un des enjeux, euh, mais, mais politiques de, de long terme, hein, c'est d'arriver à maintenir la cohérence, euh, la cohérence des, des populations sur les territoires. Et que cette... Euh, euh, ce fossé social, il est d'abord un fossé géographique. En tout cas, il se traduit par un fossé géographique, ce qui est d'ailleurs électoralement assez facile à voir superposer les, les différentes oui. cartes, on le sait. Donc, il est évident que la capacité à apporter la prospérité et les avantages de la technologie aux lieux qui, aujourd'hui, en sont en tout cas un petit peu euh, privés, est fondamentale, mais pour un, une question d'ordre social, hein, ou, de, ou de, pour dire même d'égalité politique. Donc, euh, c est, c est, je crois que les gens en sont extrêmement conscients. Et, que, et, et derrière aussi, je pense vraiment qu'il y a l'accès à ce que sont euh, Est-ce que ce sera le luxe du XXIe siècle, c'est-à-dire le temps, l'espace et les racines Pour moi, c'est le triple luxe. Le temps pour soi et pour les autres. Les racines, c'est-à-dire le fait d'habiter dans un endroit qui a un sens et dont on, on par, pour lequel on partage le projet commun avec lesquels on, on, des gens avec lesquels on vit, et puis euh, l'espace, le, le, c'est-à-dire la capacité à euh, ne pas compter euh, le demi-mètre carré euh, en, en année, en année d'emprunt. De, de, de, Donc euh, je crois qu'on on est en fait en France assis sur un tas d'or extraordinaire, c'est nos territoires, avec une richesse, avec mmh. une qualité de climat, avec une, une densité euh, de, de patrimoine qui est extrêmement forte, et qu'en fait, on va pouvoir le valoriser. Moi, je crois profondément que la 5G, ça va être la clé pour arriver à valoriser, à apporter un petit peu les avantages de la ville à, à la campagne. Alors, euh, la 5G, concrètement, c'est un million de, de, de choses, d'éléments de, de, de, enfin, connectés par kilomètre carré. Donc, on a parlé de la santé. Il y a beaucoup d'espoir à, à développer autour du maintien à domicile, par exemple, euh, de la communication, du fait que demain, on sait très bien que la santé va être plus un, un capital à entretenir qu'un problème qu'on va régler quand on sera malade. Donc, on, en permanence, on va être monitoré. D'une si. façon ou d'une autre, on va être monitoré. Pour être monitoré, il faut la 5G. La deuxième idée, c'est évidemment celui des, des mouvements, enfin, des, des transports autonomes. Transports transport autonome, ça demande beaucoup d'infrastructures, en fait. Euh, la technologie, elle est au moins autant dans la voiture qui est autonome que dans les infrastructures qui vont l'accompagner et ça, la 5G va aussi aider à, à ces choses-là et euh, peut-être que je rêve encore aujourd'hui, mais euh, si demain vous pouvez habiter euh, peut-être dans la campagne champenoise et puis votre, euh, le véhicule que vous aurez loué, parce qu'évidemment vous ne serez pas propriétaire, vous aurez loué une flotte de véhicules, va venir vous chercher, vous pourrez aller à une réunion euh, à une heure et demie, euh, ça change complètement là où vous pouvez habiter, là où vous pouvez travailler avec l'hybridation du travail et du télétravail auquel on assiste aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a des choses extraordinaires qu'on peut voir. Et pour comprendre ça, il faut comprendre, et pardon, je ne veux pas être trop long, mais euh, que la technologie, on ne sait jamais ce qu'on en fait avant qu'on qu qu s'en soit saisi. Souvenons-nous, Graham Bell, mm. il travaillait sur la déficience auditive. C'est comme ça qu'il a, euh, qu a euh, euh, utilisé le, le, le, le, le transport du son. Qu'au début, quand on a inventé le téléphone, on pensait que ça allait servir à le écouter à distance fond, le théâtre. Voilà, On, on pensait que la première idée qu'on a eue, c'est ça. Et quand on regarde les anticipations en, en 1900, quand on faisait des cartes postales rigolotes en disant euh, « la vie en l'an 2000 », c'est très intéressant parce qu'ils avaient très bien anticipé les technologies. Ils voyaient très bien ce qu'on arriverait à faire, en fait. Euh, tout s'est réalisé. On va parler à distance, on va voyager plus facilement, voler, etc. En revanche, socialement, ils étaient incapables de prédire la façon dont on allait se saisir du truc. Qui pouvait comprendre les, les conséquences d'ailleurs terribles des réseaux sociaux sur, sur la politique et la démocratie avant, avant que ça arrive. Euh, je me souviens très bien avoir pensé, quand on, allait, on nous a expliqué qu'on allait pouvoir s'envoyer des photos, mais qui a envoyé, envie de s'envoyer des photos C'était un truc encore qu'on essayait de nous vendre pour nous, pour nous soutirer du fric. Qui a envie de s'envoyer des photos donc C'est ça qui est, qui est Étrange et difficile avec la technologie, c'est que on ne sait vraiment ce qu'on va en faire. qu'au moment on, on l'a Alors. fait, et l'ordinateur au tout départ, on ne savait pas quoi en faire dans les mmh, entreprises. Tout à fait. Alors, bien. on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus euh, un petit peu après. Mais là, il y a Gérard Longuet donc le, le, le sénateur. Euh. Ah, on a un souci. Bon. Dans un territoire pas connecté. Oui. Je sais pas. Pas de Bon, 5K. écoutez, Hugues Ferboff. Du coup, je vous redonne la, la parole. Mais euh, d'après vous, euh, vous euh, la, la, la, je, je reviens du coup à ce que, à ce que vous disiez, Olivier Babot, c'est euh, sur la difficulté à, euh, à savoir comment finalement les industriels ou les acteurs vont se saisir d'une du, technologie. Ça a fait de, la 5G a fait l'objet de beaucoup de débats à ce sujet, euh, c'est-à-dire qu'il y a eu les... Euh, euh, euh, Beaucoup de beaucoup de personnes, beaucoup d'élus, de responsables, finalement, auraient bien voulu savoir à quoi ça allait servir immédiatement. Or, c'est ce qu'on mmh. disait avec le, le téléphone mmh. et le théâtrophone, c'est quasi impossible en fait. Dans quasiment toute innovation, euh, est-ce que euh, est-ce que vous pensez que effectivement, il faut laisser ça d'une certaine manière, laisser la, laisser, laisser la technologie euh, irrier un petit peu les territoires euh, et lui laisser le temps de, de faire des, de faire des petits. Euh... Je pense que là, on a, on a abouti à une question assez fondamentale. En fait, c'est est-ce que est-ce que l'on souhaite que l'évolution de notre société continue à être tirée par les évolutions technologiques, ou est-ce que l'on souhaite que la technologie serve l'évolution vers un modèle de société qui est celui que l'on veut. Euh, moi, je ne suis pas certain que les évolutions des, des dernières années, et notamment euh, le développement d'un certain nombre d'usages numériques, et euh, Olivier vient d'en citer certains concernant les réseaux sociaux, et euh, abouti à une amélioration euh, du bien-être euh, sociétal. Hmm. Euh, si on revient sur la problématique d'aménagement euh, du territoire, moi, je suis tout à fait d'accord, il faut raisonner globalement en termes de numérique. Et il faut se dire, voilà, finalement, quelle est la cible que l'on veut atteindre. Euh, je ne sais pas s'il faut recourir à la notion de service essentiel ou de ce genre de choses, mais en tout cas, il faut se poser la question de savoir euh, quel, est, euh, quel est le type de société euh, vers lequel on, on souhaite aller. Euh, ce type de société, ça intègre sans doute le fait qu'on voit bien en ce moment euh, les gens souhaitent effectivement retourner dans des endroits où ils ont plus de place, ils ont peut-être plus d'accès ouais. à la nature, etc. Donc on ne peut pas partir de l'idée que euh, la, la cible euh, dans 5 ou 10 ans, c'est forcément la reproduction de ce que l'on a aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est si effectivement euh, on a un exode relativement massif, comme c'est le cas en région parisienne, aujourd'hui on a 40% des gens qui habitent Paris qui souhaitent habiter ailleurs. Bon. Mm -hmm. euh, donc si on a ce type d'exode relativement massif, il faut en tirer le, les conséquences, notamment en termes d'infrastructures numériques avec... qu'il faut déployer. Et euh, comme on ne pourra pas tout faire, il faut aussi se poser la question des types d'usage numériques que l'on veut favoriser. Mais c'est difficile. Ben, c'est <rire> difficile, mais euh, ça exige d'y réfléchir. Vous disiez, la 5G a fait l'objet de beaucoup de débats. Je ne suis pas sûr qu'elle ait fait l'objet de beaucoup de débats. Elle a fait l'objet de beaucoup d'échanges médiatiques. Alors... <rire> je ne qualifierais pas ça de débat. Et je pense qu'il manque effectivement... Euh, je ne sais pas si on veut appeler... Moi, je pas, pas ça les états généraux de la 5G, mais effectivement, il euh, y a une nécessité de débat euh, citoyen et politique, au bon sens du terme, sur euh, vers quoi voulons-nous aller euh, en fonction des défis euh, démographiques, mais aussi environnementaux que l'on a affronté dans les dix ans qui viennent, et dans quelle mesure, et comment euh, la, les infrastructures numériques peuvent nous aider à y aller. Ah, ok. Moi, je pas le sentiment qu'on ait cette, tout à fait cette euh, démarche. Et, euh, ça fait, enfin, et la 5G, je dirais, est l'occasion d'identifier, euh, euh, à mon avis, ce manque. Euh, hum. euh, voilà. Très bien. Oui, alors... je, je, pardon, je vais juste donner la, la parole à, à, à, à Gérard Longuet, qui vient de, de nous bon. rejoindre. Donc là, c'est bon. Vous nous entendez D'accord. Parce que sinon, je ah vous dire ce que... Vous nous entendez Alors, bon non. Oui On le voit, mais on ne l'entend oui. pas. Oui. Bon. Écoutez, Christine Aignon, je vous redonne la parole. Oui. Bah, écoutez, je vous remercie de ouais. dire ça, parce qu'effectivement, moi, je, je suis aussi d'accord avec vous. On aurait besoin d'avoir un, vraiment un, un débat citoyen qui, qui dépasse... Euh, tous ces clichés qu'on qu peut avoir et qui sont brandis par des, des personnes, d'ailleurs, qui n'ont pas forcément bien compris de quoi, de quoi il s'agit. Oui. Bon, J'avais moi-même oui. l'intention d'organiser quelque chose à l'Assemblée, mais on a vraiment été bloqués par euh, oui. la, la crise du Covid. Hein, et et un débat fait... citoyen sur les usages de la 5G. Oui, oui, parce que bon, euh, au-delà d'être députée des Hauts-de-Seine, je suis aussi euh, oui. première vice-présidente de la Commission supérieure du numérique et des postes. Donc c'est dans, dans ce cadre-là qu'on pensait que c'était absolument nécessaire de s'en emparer. Bon, peut-être qu'il ne sera pas trop tard dans six mois, hein, on est... <rire> La 5G, c'est un sujet d'avenir et les questions seront toujours présentes. Donc là, effectivement, je pense qu'il faut avoir un débat sur quels en sont les usages, qu'est-ce que ça peut nous apporter, parce que c'est une rupture. Il ne faut absolument pas comprendre la 5G comme la continuité de la 3G et la 5G. Mmh. Et toute la dimension, effectivement, de données c'est vraiment à inclure. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette 5G qui va produire des, des données Alors, vous avez parlé, effectivement, d'avoir de, des, des data centers de proximité. Je crois que ça, c'est aussi important pour euh, euh, le euh, développement de nouvelles applications. Il n'y a, a pas que... Euh, il n'y a pas uniquement le, la voiture autonome. Hein. D'ailleurs, la voiture autonome, ce n'est pas la première euh, <rire> application probablement qu'on aura. On et il n'y a pas forcément que la 5G pour la voiture autonome mmh. non plus. C'est là mmh. où il faut aussi se dire qu -ce qui, quelle va être la meilleure technologie pour, tel, pour une application. Parce que là, on a quand même un foisonnement de solutions. Mmh. Et, et, et c'est ça la complexité qu'il faut arriver aussi à voir dans euh, leur impact. Global Et, euh, et c'est là où euh, bon, ben, <rire> il y a beaucoup de paramètres sociaux, euh, environnementaux, euh, économiques qu'il faut absolument... Alors, régler. on va revenir sur cette notion notamment de, de débat citoyen. Mais Gérard Longuet, est-ce que vous nous entendez Il y a un petit souci avec le micro. Non Bon, Thibaut Ducret, je reviens du coup vers vous sur sur cette euh, on a un petit souci technique, mais euh, sur euh, est-ce qu'il nous faut est-ce qu'il faut un débat citoyen sur les usages de la 5G, que vous se poser davantage euh, la question bah, qu'est-ce qu'on va faire de cette euh, de, de, de, de cette technologie euh, Quitte à ciblé voilà à identifier euh, quel techno on a besoin pour pour tel type d'usage est-ce que c'est de la 3G de la 4G de la fibre de la 5G euh, est-ce que derrière euh, il nous manque des états généraux euh, finalement euh, euh, sur, ce, sur cette, sur cette thématique-là. Euh... Enfin... Ce, ce serait très risqué de dire euh, qu'il ne faut surtout pas débattre, parce qu'au contraire, je pense que le, le, la solution vient du dialogue. Euh, nous, nous avons euh, déjà beaucoup cherché euh, quels étaient les usages, qu est -ce qu et qu'est-ce qu'on en attendait réellement, et on, c'est nos partenaires, euh, nos partenaires industriels ou, ou les entreprises, et j'insiste, pas que des entreprises du numérique, des entreprises qui doivent mm -hmm. euh, s'appuyer sur le numérique pour optimiser, fiabiliser. Donc la, la réponse simple à votre question, c'est avec plaisir, discutons, trouvons euh, les, les, les, les bonnes orientations et les bons usages pour avoir une 5G mesurée, si elle doit avoir des défauts, des inconvénients sur certains aspects que ce soit des aspects de radio, de, de, euh, de, de figures dans le paysage de certaines antennes, des aspects de data center, tout, tout ceci a un coût et un enjeu. Il faut avoir ce débat. Nous, on se positionne réellement du côté de l'usage. Euh, on appelle de nos voeux des technologies supplémentaires euh, pour notamment tout ce qui va accompagner euh, l'Internet des objets. Euh, L'Internet des objets ou l'IoT, euh, pardon pour le, pour le terme. Euh, doit s'appuyer euh, sur des réseaux et si possible raisonnables euh, et en même temps qui puissent rendre un service assez, assez précis. On a parlé de la télémédecine euh, mais il qui, qui, enfin, qui nécessite une latence et un débit euh, alors, faible pour l'un et, et formidablement élevé pour l'autre. Mais on a des usages plus simples qui, malgré tout, ne se satisferont pas des réseaux qu'on a à disposition aujourd'hui mmh. euh, si vous voulez piloter de manière assez... Euh, euh, assez continu et assez sécurisé euh, des réseaux, des équipements, euh, des équipements mobiles, euh, tracer euh, des containers, tracer des objets qui, par nature, doivent être mobiles, tracer des lieux qui sont des lieux dangereux. Euh, on parlait de la voiture autonome, je crois que, et c'est pas du tout le seul usage, mais l'intérêt de la voiture autonome, euh, c'est avant tout probablement d'éviter les problèmes qu'elle crée elle-même, la voiture, avant d'être autonome. Euh, si elle peut parler à son passage à niveau, alors, quand on n'a pas besoin d'être 100% autonome on aura gagné des choses la 5G n'est pas forcément la seule techno pour ça mais le passage à niveau il, veut, il peut savoir qui se dirige vers elle et le train et la voiture et puis il y a des applications plus simples et plus instantanées dès demain vous pouvez surveiller à proximité des, habit des habitations de tout le monde euh, le poste de transformation de gaz c'est important de le surveiller qui vous parle en fait que vous soyez au courant de ce qui est en train de se passer ou de ne pas se passer euh, sur des infrastructures de réseau j'ai parlé du gaz, des réseaux ferrés, des réseaux routiers, savoir qu'est-ce qui se passe, à quel moment, euh, de manière raisonnable. On va faire des économies de trajet, de dépenses, d'entretien, de maintenance, on va faire des économies de sécurité, on va créer de la sécurité, c'est une sécurité du quotidien, C'est pas euh, l'essor des caméras que personne euh, n'a envie de voir arriver, euh, mais je pense une sécurité du quotidien avec cet objet industriel à proximité et communiquant. Et on crée aussi une économie logistique en suivant mieux euh, ce que les entreprises de transport de logistique appellent leurs actifs, euh, leurs containers, en, en tout cas leurs leur, leur, leur paquets, leur, que ce soit des véhicules ou des, ou des, en, euh, euh, ou des enveloppants, pardon, euh, avec un meilleur suivi, une meilleure traçabilité, et si possible, à moindre coût, euh, double, hein, je parle à moindre coût, école, économique et environnemental, écologique. Olivier Babot, euh, là-dessus, est-ce euh, que vous êtes d'accord Est-ce qu'il nous faut un débat citoyen euh, Vous disiez tout à l'heure, euh, c'est difficile en fait, dans... est-ce que ça ne va pas non... aussi à l'encontre d'une certaine manière de la démarche classique d'innovation euh, On parlait euh, du, du téléphone et du théâtrophone. Euh, en fin de compte euh, quand les réseaux euh, 3G et 4G sont arrivés on pensait pas qu'on allait forcément enfin euh, pour la 3G qu'on allait surfer sur sur internet avec euh, avec son mobile euh, jusqu'à ce que Apple, Apple oui. sorte sorte, sorte l'iPhone oui. euh, donc je, je comprends ce besoin en fait si vous voulez de, de, de, de, de débattre des, des usages pour optimiser même ensuite c'est à dire faire un peu le contraire de ce qu'on fait maintenant d'une certaine manière pour optimiser ensuite la couverture et notamment la couverture des territoires mais est-ce que c'est pas compliqué dans le sens où Finalement, on ne sait pas ce que la, ce que, ce que, ce que la technologie euh, nous réserve et la manière dont, dont, dont, dont les industriels vont, euh, vont s'en saisir. En fait, le, le débat, pourquoi pas, mais ça, ça dépend ce qu'on veut, ce qu'on en attend réellement. C'est-à-dire, si on en attend des prévisions euh, pour éclairer, euh, on s'illusionne totalement. Mmh. Hein. Si on attend, en revanche, une prise de conscience et une facilité d'adoption, à ce moment-là, oui, on a raison. Donc de ce point de vue-là, c'est un outil démocratique intéressant. Bon, euh, si on avait fait un débat euh, sur la roue ou sur l'ordinateur, euh, il n'est pas certain qu'on aurait eu des bons résultats. Euh, quand Monsieur Sony a lancé euh, son baladeur, euh, toutes ses équipes étaient contre. Hein. Ils pensaient que ça servait à rien hein, d'avoir un Walkman. Et donc euh, c'est comme je disais, c'est toujours très très compliqué d'arriver à savoir ce qui va changer le monde. Et vous savez, c'est Taleb dans Le Signe Nord qui explique que ce qui change vraiment le monde, c'est ce qu'on n'avait pas prévu. Par définition, c'est le truc qu'on n'avait pas vu. Dans les années 92. Euh, je que c'est en 1992, quand Clinton euh, a demandé aux tous les plus beaux esprits, euh, tous les plus beaux esprits euh, aux états unis euh, de demander ce qui allait changer euh, le monde, aucun euh, dans son rapport n'a parlé d'Internet. Il y avait déjà un million de gens qui surfaient à l'époque. C'est extrêmement compliqué de voir ce qui se, de voir ce qui se passe. Alors, Hugues a dit un truc fondamental, et à, à la fois vertigineux, c'est la question du bien-être. En effet, euh, qu'est-ce qu'on veut pour la civilisation bon. euh, Si on prend un peu de recul, on se dit, mais est-ce que le néolithique, est-ce que la sédentarisation, c'était vraiment bien pour la civilisation euh, à partir, on a perdu 12 cm de taille moyenne euh, entre le moment où on était chasseurs-cueilleurs et le mo moment du néolithique. On a commencé à avoir des problèmes de dos, des problèmes de genoux, notre alimentation est totalement déséquilibrée. On s'est développé d'une façon démographique totalement dingue. Euh, on a probablement d'ailleurs à terme supprimé euh, ceux qui étaient chasseurs-cueilleurs et qui n'avaient pas fait ce, pas de sédentarisation. Est-ce que c'était un mieux Je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est arrivé. Ce que je constate aussi, c'est que ce qu'on considère comme étant absolument nécessaire... Euh, bouge avec le temps, euh, à une époque il y avait gaz à tous les étages parce que c'était un plus, ouais. aujourd'hui c'est évident que vous avez le gaz aujourd'hui quand vous êtes malheureusement vous n'avez plus aucun plus revenu le quoi. Quoi. enfin le oh. gaz oh. autre chose oh. <rire> je dire. Dire. oui enfin c'est vrai l eau, l eau, est... vous êtes, êtes, êtes connecté à l'énergie parlons c est, c est... de l'eau c'est pareil pour en 1930 si je ne me trompe pas il y a 30% des gens qui avaient l'eau courante aujourd'hui c'est absolument nécessaire aujourd'hui quand on vous coupe l'électricité on va vous laisser un minimum pour, éle... pour, pour faire, c'est marrant enfin hein. euh, c'est jamais marrant quand ça vous arrive mais la télévision, une lampe et le réfrigérateur. C'est donc l'essentiel mmh. qu'on estime, l'essentiel absolu, la télévision. Hein mmh. euh, donc, en fait, ce qu'on estime euh, absolument euh, indispensable évolue avec le temps. Et aujourd'hui, quand toutes vos démarches en ligne vis-à-vis -vis de l'État enfin, vis -vis se font en ligne de plus en plus, on va considérer qu'avoir Internet fait partie d'un service essentiel. Ben c'est ce qui est, est aujourd'hui. Ce que je veux dire, cette notion de service essentiel, rendez-vous dans 20 ans, vous allez voir ce que c'est que le service essentiel, et ben, on sera très très loin de ce qui se passe aujourd'hui. On a peut-être l'impression qu'aujourd'hui, c'est l'âge de Louis XIV. C'est effectivement un service <rire> essentiel. Ouais. Oui. Ferme Luc -ce à ce sujet. Oui. J'aurais juste envie de, de rajouter que euh, effectivement, le enfin, lui, l'univers des choix euh, concernant le futur par définition on ne peut pas le connaître euh, exhaustivement, euh, on peut quand même en, en, anticiper des, plusieurs trajectoires possibles, mais ce qui est clair également, et je, je pense que là je vais prendre ma casquette euh, environnementale, c'est qu'il euh, va falloir faire ces choix euh, dans un réseau de contraintes qui va être croissant. Et, et donc euh, fatalement euh, un certain nombre de ces contraintes vont empêcher que des choix qui pourraient être attractifs à court terme soient pérennes. Et donc euh, il me semble que dans ce débat, si on veut en avoir un, il faut effectivement injecter euh, cette, euh, cette réflexion qui est que nous ne pourrons pas tout faire. Euh, les ressources en énergie vont être limitées. Le coût de l'énergie va beaucoup augmenter. Les ressources en matières premières seront également limitées. Euh, et puis, je ne, je ne parle pas de l'adaptation nécessaire au changement climatique qui va de toute façon se produire. Il fera 2 euh, degrés de plus en 2040 qu'il ne faisait au début du siècle, euh, du siècle, 20e siècle. Hein. Euh, et donc, tout ça, il faut, il faut en tenir compte parce qu'on sait que ça va se produire. Euh, et donc, euh, ça doit nous servir à optimiser finalement les choix que l'on peut faire. Euh, mais dans une enveloppe qui est limitée par ce réseau de contraintes. Je crois que c'est, à, à mon sens, euh, c'est ça la, la rupture peut-être euh, que l'on a par rapport, il y a encore euh, une dizaine ou une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, on pouvait se dire, on peut faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas faire ce qu'on veut. Enfin, ou si nous faisons ce que nous voulons pour maximiser un bénéfice à court terme, nous devons être conscients que nous auront des conséquences néfastes sur ceux qui auront les mêmes choix à faire dans 20 ans. Euh, Thibault Ducret euh, je voudrais vous entendre à ce sujet. Et puis derrière, est-ce que euh, ce, ce, ce débat lié notamment euh, euh, à, la sobriété, euh, à la sobriété numérique, hein, d'une certaine façon qui est en lien avec ça, ou au respect en tout cas de, de l'environnement, est-ce qu'il n'est pas déjà... Euh, est-ce qu'il n'a pas déjà été amorcé L'ARCEP, par exemple, quand il y a eu ces débats sur est-ce que la 5G va être trop énergivore Est-ce qu'elle va nuire à la planète euh, L'ARCEP a par exemple lancé un travail sur un nouveau pan euh, de, de, de la régulation lié à la sobriété numérique. Euh, bon, rien, rien ne dit que ça, ça, ça va déboucher forcément sur une nouvelle, sur une nouvelle régulation et, et de nouvelles règles et contraintes. Mais euh, est-ce que d'après vous... Euh, euh, le débat est pas déjà là, en fait, d'une certaine manière, avec euh, toutes, les, toutes les critiques et toutes les craintes qu'on a pu entendre depuis le printemps dernier autour de la 5G. Je pense qu'au-delà de la 5G, je ne de euh, sais pas si le débat a eu lieu, je ne pense pas, sinon on n'en parlerait pas. Euh, en revanche, la prise de conscience... Elle est là euh, Elle est là. Je pense qu'aucun chef d'entreprise aurait envie de dire « je vais faire ce que je veux, euh, rassure-toi ». En revanche, de là à ce qu'il fasse autre chose que des bêtises, il faut une mesure et, et, et le, débat, le débat est important là-dessus. Euh, euh, non, réellement, la, je crois que la nécessité, une fois de plus, de notre fenêtre, euh, nous sommes des acteurs du numérique et nous sommes, nous sommes des accompagnants euh, du numérique, euh, de notre fenêtre, nous pensons que l'entreprise de ce siècle, de ce 21e siècle, est une entreprise numérique, quelle que soit son activité, euh, et que c'est nécessaire de le faire d'une manière raisonnable, de l'accompagner d'une manière raisonnable. Mais en même temps, sans trop freiner, parce que sinon, l'entreprise n'existera pas. Elle se fera doubler par les autres. Donc il faut être alimenté. Il faut donner de la connaissance et de la compétence. Et il faut Mais pas réglementer d'une certaine débat. manière, ce que vous dites. Pas réglementer davantage. Je, ou en... je, je pense qu'il faut réglementer. Je pense ouais, qu'il faut toujours réglementer ouais. à la lumière d'activités qu'on ne connaît oui. pas encore. Donc on oui. va avancer un peu, réglementer, constater et mesurer. Il faut le faire de manière peut-être pas autant engageante que certains grands choix industriels, euh, mais qui parfois sont nécessaires euh, dans le passé. Mais euh, il, il faut accompagner d'un débat et il faut accompagner d'une question de chacun envers chacun. Une, une entreprise, j'aime bien ce nom, une entreprise s'appelle aussi une société. Et donc ce microcosme de société au service de la société avec... Euh, peut-être un grand S, doit participer à cette, à cette réflexion. Euh, mais on n'empêchera pas, je pense, euh, des millions ou des milliards d'objets de se connecter. Plusieurs millions par euh, kilomètre carré. Euh, on ne l'empêchera pas. Ce sera nécessaire mmh. pour des usages et pour des besoins. J'ai parlé beaucoup de sécurité, de traçabilité. Il va y avoir de l'alimentaire ou du textile et des choses qu'il faut tracer pour notre bien-être. Euh, et, et, et je vois qui aussi de la tête, et je suis d'accord avec la raison fondamentale de, son, euh, de, de, de cette euh, ondulation. Euh, effectivement, il faut le faire de manière raisonnée et raisonnable, et il faut se poser la bonne question au bon endroit, la bonne ressource. Nous, nous sommes convaincus, par exemple, euh, qu'il ne faut pas déployer euh, un, un, un ordinateur complet pour aller capter quelques informations euh, d'un objet connecté. Il faut le connecter correctement avec des choses raisonnables. On peut s'alimenter ensuite avec une source renouvelable, on peut résoudre d'un point de vue local une petite question énergétique, et en puis restera la partie, la question énergétique sur le fameux data center, et, et puis l'antenne de la 5G, ces choses-là qui elles aussi consomment. Mais si à chaque point de ce logiciel géant et distribué qu'on construit, on peut se poser la question énergétique, on aura gagné. Et, et moi, j'appelle ça euh, de tous mes vœux euh, ce terme de sobriété numérique, euh, de, de, de SI durable, de, de Green IT, vous l'appelez comme vous voulez. Mmh. Et c'est absolument nécessaire. Si on fait n'importe quoi, on va déplacer la puissance de l'iPhone, on va la déployer sur chacun de nos petits objets connectés, sous prétexte que c'est pas très cher parce qu'on n'en voit aucun coût indirect. Exactement. Le coût direct est quand même assez, assez peu élevé. Mais si on, si on réfléchit plus efficacement sur mon usage actuel, c'est ça, et j'ai utilisé un produit qui est exactement dimensionné euh, à, à, aux besoins actuels et qui me permet de voir venir 2, 3, 4 ans, ou même 2, 3, 5 mois. Mais en tout cas, voilà, de, de, de manière mesurée, on reste sombre, mais on reste très numérique. Parce que dans sobriété numérique, il y a aussi numérique. Et, et il faudra euh, euh, jongler et... et, et arbitrer entre les deux, entre les deux aspects. Mmh. Oui, Christian. oui, je pense que cette euh, étude -là qui est lancée euh, conjointement entre l'ADEME et l'ARCEP est importante parce que on a besoin aujourd'hui d'indicateurs et de savoir sur quoi il est important de, de peser et si on veut réguler quelles sont les bonnes, les bonnes mmh. mesures. Là, on a essentiellement parlé de la 5G, on pense aux antennes, on pense... Au, aux entreprises, les premiers retours qu'on a de ces études de l'ADEME, c'est que l'impact, c'est surtout nos, nos portables. Et donc, ça veut dire que là aussi, forcément, il faut penser à ce qu'ils puissent avoir une durée de vie plus longue, ça veut dire peut-être un peu de régulation quand même euh, au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur <rire> donc euh, comment faire en sorte que les, les processeurs durent un peu plus longtemps, que sur les logiciels on n'ait pas non plus euh, hein, un foisonnement euh, de, de remise à jour plus ou moins utile donc voilà je pense que c'est aussi pour ça qu'on a besoin de, de se pencher sur ces questions pour vraiment regarder ce qui est important et qui, ce qui va avoir un impact. Juste rajouter, euh, sur, ouais. sur enfin, la notion d'arbitrage me semble, et de réglementation, je ne sais pas, de régulation me semble importante. Pourquoi Parce que euh, les objets connectés, virtuellement, on peut tout connecter. Hein. Et on peut connecter, y compris les chaussettes et les poils à frire. Et je ne vous donne pas des exemples au hasard, hein. ce sont mmh. des mmh. choses qui existent. Mmh. Euh, L'utilité environnementale euh, de la poêle à frire connectée euh, reste à démontrer. Mmh. Euh, et même l'utilité en termes de bien-être, à mon avis, reste également à démontrer. Ce que je veux dire, c'est que euh, euh, on est à un, à un moment, à mon avis, de, de, de notre évolution, où euh, nous avons la capacité euh, de prioriser un certain nombre de choix, mais nous avons aussi l'obligation de prioriser un certain nombre de ces choix. Et euh, je ne pense pas qu'on puisse se satisfaire d'un scénario où euh, euh, on va euh, systématiquement connecter tous les objets du quotidien juste pour le plaisir de remplacer une interaction physique par une interaction virtuelle. D'autant que ça nous amène après sur une autre problématique qui est euh, les virtualisations excessives finalement de nos interactions a aussi des conséquences sur euh, nos comportements et sur notre équilibre psychique. Mais pas ce c'est pas l'objet du débat. Mais c'est aussi, ça fait à mon avis, ça doit aussi faire partie euh, du débat. Donc ce que je veux dire, c'est tout à fait dans les objets connectés, il y a des applications qu'il faut pousser et il y a des applications qui peuvent servir à la fois en termes d'amélioration du bien-être d'amélioration de la performance économique et même d'amélioration de la performance environnementale. Et, mais il y en a aussi tout un tas qui euh, ne sont, pour simplifier, que des gadgets. Donc on peut avoir quelques gadgets, mais on n'est pas forcé d'en avoir 50 dans une maison. Euh, J'espère que vous n'avez pas cru que j'ai appelé à la, à la chaussette connectée. <rire> non, parce non, que non, mais... <rire> Nos enfants en rigoleront peut-être. Qui sait, ça sera, ça sera ça, très oui, utile. Mais... Moi, il y a une question que je me pose par rapport à ce que, à ce que vous dites. C'est qu'en fait, euh, ça signifie d'avoir la main sur les usages. À partir du moment où on sélectionne, où on se demande, voilà, où on s'interroge sur qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on qu qu va faire. Euh, ça signifie aussi de ne pas se retrouver euh, à, à acheter sur étagère euh, des solutions euh, étrangères. Euh, or, euh, pour la 3G et puis surtout pour la, pour la 4G, euh, on s'est retrouvé avec finalement des usages qui se sont imposés à nous. Mm -hmm. euh, donc ma question et pour ce nouveau tour de table, c'est est-ce que, euh, est -ce que euh, l'histoire ne va pas se répéter Et est-ce que derrière, en fin de compte, je, je comprends ce souci d'un débat citoyen sur les usages, etc., des choses moins énergivores, mais est-ce qu'on ne risque pas de se faire imposer euh, euh, des usages euh, venant de pays qui n'ont pas les mêmes considérations que nous euh, mmh. sur ces mmh. sujets-là, voilà. Oui, alors si, si je peux m'exprimer en premier là-dessus, je pense qu'il y a effectivement une prise de conscience extrêmement importante, enfin euh, qu'il faut que les, toutes les entreprises européennes aient une prise de conscience de l'importance du travail de normalisation. Mmh. Ça c'est un, franchement, pour me pencher sur ces sujets et un sujet que je connaissais aussi dans ma vie antérieure, euh, je, je pense que là, on n'est pas assez présent. Et euh, on n'est pas assez présent par rapport aux entreprises américaines et maintenant aussi par rapport aux entreprises chinoises qui sont extrêmement présentes dans tous les organismes de normalisation, autour du numérique, autour des télécoms, et si on ne veut pas effectivement, parce que on commence quand même à parler de 6G, on ne me demandait Déjà, pas ce que c'est, je ne sais pas. Nokia commence à en parler d'ailleurs, il oui, était là oui. la première table ronde. Oui, mais il ne suffit pas d'en parler, il ouais. faut que Nokia soit effectivement dans les organismes de normalisation, qu'ils y mettent le nombre de personnes suffisant, Ericsson également, et pas, et pas que... Et pas que Orange. Non, bah, Orange aussi, ouais, forcément, ouais. Orange aussi. Mais euh, j'allais dire, pas seulement... Euh, des, enfin, il, faut des, des, il faut Atos, enfin, il faut des entreprises plus larges que ça, parce que c'est aussi, aussi de la donnée. On voit en ce moment, donc euh, et heureusement, hein, je, je pense que c'est une très bonne chose, la, la Commission européenne qui a décidé de, de prendre le sujet par les, les, les cornes et, et qui, là, sort un, un certain nombre de textes pour euh, réguler... Euh, plus qu'on le fait aujourd'hui, dans tout ce qui concerne les, les données. Est-ce que ça ira assez loin J'en sais rien. Mais bon, au moins, il y a une démarche euh, importante euh, au niveau de la réglementation européenne. Il y a aussi toute la question d'intelligence artificielle hein, qui, qui vient rapidement euh, derrière dès qu'on parle de, de données. Euh, mais la normalisation, c'est la, la clé. de. C'est ce qui nous avait fait euh, être très présent et gagner au niveau de la 2G, hein, c'est que les Européens ont su écrire la norme du, du GSM mais ça on l'a perdu mmh. donc oui. euh, aujourd'hui il faut mettre le nombre de personnes suffisant c'est mmh. euh, pas seulement un coût c'est un investissement pour les entreprises et aussi pour, pour nous en tant que citoyens européens et, et là où je pense qu'il faut faire attention c'est que c'est toujours les grandes entreprises qui vont faire de la normalisation et aujourd'hui toutes les innovations elles viennent par des, des plus petites entreprises, par des, mmh. euh, des start-up, par des, par des scientifiques, mmh. et il faut aussi qu'on arrive à embarquer ces, toutes cet ces entreprises, là. tout ouais. cet écosystème, mmh. dans euh, toute euh, la réflexion de normalisation, et là, au niveau euh, européen, et peut-être même du, du législateur, il faut peut-être imaginer des choses pour aider donc, ces entreprises, mmh. qui, elles, n'ont pas les moyens, parce que c'est temps, du temps et, et des coûts à aussi être présente, euh, si on veut euh, avancer euh, sur des, des innovations qui vont marquer euh, le mm -hmm. futur. Euh, Olivier Babot, sur ce, sur ce sujet. Il y, a, assez... il y a un psychologue américain, je crois, qui dit, euh, l'homme a un cerveau du paléolithique, des institutions du Moyen-Âge et des technologies dignes des dieux. Et notre, le cerveau, on ne va pas pouvoir le changer tout de suite, heureusement, sans doute, mais, mais en revanche, les institutions, on peut les moderniser. Et je crois que c'est l'un des enjeux essentiels aujourd'hui, c'est d'inventer, on, on le voit avec la fiscalité, hein, pour les GAFA, c'est très, très difficile de fiscaliser quand euh, on a un droit de la fiscalité qui était fondé sur l'idée qu'il y avait une usine à un moment donné où on produisait les choses, au moins c'était clair. Quand on n'a été pas préparé pour un endroit, où vous allez pouvoir rendre un service de 8000 km plus loin et euh, sans absolument aucun contact, ni aucun personnel, ni personne. Voilà. Donc il faut s'adapter, il faut inventer de nouvelles, nouvelles régulations et de nouvelles normes. Et c'est peut-être la chance de l'Europe, On n'a pas des milliards, des chances, mais on a au moins une. C'est qu'on est très très bon euh, pour normer euh, et pour inventer des régulations. Donc reprendre la main grâce et, aux d'ailleurs Et d'ailleurs, on, on le voit avec, euh, avec euh, le... le l'acronyme sur euh, les, les données confidentielles, le RGPD. Le RGPD, RGPD oui. Voilà, le RGPD, c'est un des trucs qu'on a, euh, <rire> un des grands trucs qu'on a, qu a exporté. Il y a la TVA qui a été inventée en France par Maurice Loré, un haut fonctionnaire français, hein, un truc, un super invention française. Et puis le RGPD. Euh, au niveau européen, il y a d'autres choses qu'on peut, qu peut, euh, sur les qu peut créer. Exemple. Euh, sur l'IoT, exactement. Alors, moi, je suis toujours très réticent contre, pour faire la différence entre le gadget et l'essentiel. C'est très compliqué parce que euh, si vous lisez dans « Dormez dans « Au plaisir de Dieu euh, », le, le, le duc, il ne veut pas absolument mettre le chauffage dans le, dans le château parce qu'il dit « Mais pourquoi, pourquoi mettre de l'eau chaude et du chauffage On a toujours fait 100 hein. Donc, c'est un luxe. Voilà. Euh, ce qui nous paraît absolument essentiel a, a toujours commencé par être un luxe. Donc c'est très compliqué. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des trucs gadgets et qu'il n'y a pas un problème civilisationnel lié à notre, euh, notre rapport à l'écran. J'écris euh, des livres là-dessus aussi. Ça m'inquiète comme tout le monde. Bon, difficile d'attention, la capacité à se concentrer, etc. Mais euh, c'est très difficile à, avant de normer et de dire attention, ça, ça va être inutile, ça, ça va être inutile. Le gadget peut rapidement devenir essentiel. Le gadget peut devenir essentiel, mais début, tout gadget euh... ne devient pas essentiel non. quand même, hein, mmh. euh, pour autant. Mmh. Et donc, il y a en effet euh, des problématiques de, de normalisation. Et derrière, évidemment, vous l'avez on vous fait allusion entre lignes, mais c'est la cybersécurité. Hein. Et arrêtons d'être complètement naïfs sur euh, la valeur de ces données. Le problème aujourd'hui, c'est que les guerres, on ne s'en est pas encore trop rendu compte, mais elles vont avoir lieu euh, à travers des câbles qui passent sous l'eau, en tout silence et que, et que la prochaine guerre, elle, elle, elle n'explosera pas, il n'y aura pas de, de la lumière et du son. Ça va être complètement silencieux et, et, euh, et ultra rapide. Et ça, on commence à en prendre compte, et donc, à euh, s'en rendre compte, donc, il faut dès maintenant que... C'est une, une banque qui disait, un responsable d'une grande banque, qui me disait que leur système informatique est attaqué mille fois par jour. Voilà, mille fois par jour, vous avez une attaque importante sur votre système informatique. Donc on est en fait en guerre informatique en permanence, pas seulement pour des questions d'influence politique au moment des élections, mais en guerre économique pour arriver à prendre des informations, à arriver à, à influencer, mettons de façon générale, la répartition de la valeur économique à travers le, le numérique. Et donc ça, ça appelle à des, des régulations extrêmement fortes. D'autant plus, évidemment, que le jour où tout sera connecté. Une ferme oui, oui, je, je réfléchissais, j'essaie de faire un parallèle avec d'autres secteurs, parce que finalement on se dit, ouais. mais arrivons-nous à éviter qu'on nous impose finalement Tout ce qu'on veut qu'on achète ouais. bon, Disons que l'idée c'est que le qu d'une fa certaine façon que le consommateur devienne un consomme-acteur, ouais. mais c'est quand même ce qu'il est devenu sur certains éléments de sa consommation, ouais. notamment en termes alimentaires. Donc il n'y a pas de raison non plus de penser qu'il ne puisse pas le devenir sur euh, ses achats euh, numériques. C'est aussi une question d'information, de, de prise de conscience. Et là, les pouvoirs publics ont une responsabilité et un rôle à jouer. C'est euh, -ce ce plus que... délicat en matière de numérique. Euh, si on parle de souveraineté numérique aujourd'hui, c'est bien qu'on l'a quand même un peu perdu. Et bien là, sûr, euh... bien sûr, bien sûr. Mais parce qu'on n'a pas vu non plus venir la chose. Euh, qui aurait vu venir le fait qu'aujourd'hui, 80% du trafic qui circule sur les réseaux français va en fait vers 20 fournisseurs qui sont en très grande majorité américains ah. donc on pourrait dire d'un certain côté nous sommes en état de dépendance culturelle par rapport à ces fournisseurs puisque l'essentiel des interactions en fait euh, de, de, de contenu auquel nous sommes exposés vient de, de ces fournisseurs qui utilisent en plus des algorithmes et privilégient les informations qu'ils veulent bien privilégier donc, mais tout ça s'est fait de façon progressive euh, et aujourd'hui on se rend compte alors ce n'est pas parce qu'on se rend compte un peu tard qu'il ne faut rien faire. Euh, je pense qu'il y a... On, pour, pour reprendre un exemple qui n'a rien à voir, mais, euh, je suis désolé, mais euh, l'industrie agroalimentaire américaine n'a jamais réussi à imposer le beurre de cacahuète en France. Mmh. Oui. Voilà, eh ben, c'est un contre-exemple. Donc, aspirons-nous du beurre de cacahuète. Et le beurre salé résiste. Absolument. <rire> le beurre en barate même. Le beurre en barâthe, ouais. <rire> peut-être Thibaut Ducré à ce sujet, euh, donc euh, tout ne serait pas complètement perdu, euh, mais euh euh, si euh, je me montrais euh, volontairement, euh, délibérément pessimiste, euh, on a parlé de cloud, euh, d'IA, euh, où on voit aujourd'hui ces grands industriels qui sont censés nous apporter ces changements-là, comme oui. vous le disiez. Euh, oui. euh, voilà, on les voit euh, signer euh, toutes les semaines euh, des, des, des, des gros contrats avec euh, avec ces acteurs-là. Euh, je parle du cloud et de l'IA parce que dans le cadre de la 5G, c'est des secteurs qui, qui, qui, qui sont amenés à qui prendre encore plus d'importance que sûr. maintenant. Euh, euh, voilà, euh, sans être trop pessimiste euh, est-ce que d'après vous euh, la bataille n'est euh, pas perdue d'avance alors la bataille n'est jamais perdue d'autant plus que c'est une guerre euh, principalement intellectuelle évidemment euh, avec des moyens matériels on est là aujourd'hui pour parler de, de, du déploiement de, de matériel mais c'est une guerre intellectuelle donc elle n'est jamais perdue il suffit de trouver le bon cerveau euh, moi je pense qu'on n'a pas à pleurer, en revanche on a à rougir on n'a pas à pleurer parce que on a favorisé l'émergence des GAFA ou des GAFAM euh, parce qu'on n'a pas donné leur chance aux produits numériques qui existaient hein, à la sortie des années 90, aux produits numériques qui auraient pu remplacer les GAFA et GAFAM. Pour plein de raisons. Et la question n'est pas là, c'est maintenant comment est-ce qu'on les combat Et le temps qu'on pleure, les BATICS, donc du côté asiatique, les BATICS sont apparus. Si on peut continuer à pleurer, et puis on va regarder les autres euh, faire. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus... Euh, hyper interdire, hyper réguler, parce que l'astuce du côté de celui qui a envie de tricher, elle, est toujours, elle a toujours un coup d'avance. On va passer notre temps à réguler en arrière-coup. Non, je pense qu'il faut donner un essor numérique assez, assez important, rappeler l'importance dans nos vies quotidiennes, et, et je ne dis pas pour des, pour des poils connectés, mais bien pour, pour un quotidien, et qui en plus est en, per, en permanence évolution, mais pour un quotidien de nous en tant que euh, citoyens, de nous en tant que particuliers chez nous, de nous en tant que salariés ou dirigeants d'entreprise ou euh, participants à une, à une administration publique. Chacun de nous a besoin, un besoin absolument essentiel du numérique. Euh, ne serait-ce que pour des démarches, pour... Enfin, voilà, a... vous connaissez toutes les applications et tout le monde les utilise. Je parle des choses qui sont euh, moins farfelues que de s'envoyer des photos, mais ça, ils en reviendront nos, nos chers adolescents. Mais en tout cas, euh, si on n'est pas content, faisons-le nous-mêmes. Il n'est jamais trop tard pour reprendre la main euh, sur l'infra, peut-être par une normalisation, mais on a vu aussi que les belles normes du côté de l'informatique, je parle vraiment de la partie logicielle, le software, les belles normes sont apparues par des acteurs privés qui ne, ne sont pas systématiquement normés, mais qui ont créé un standard de facto qui ensuite est normé probablement, euh, par l'AFNOR, par, par l'ISO. Et, et ces, ces, euh, ces acteurs sont des acteurs économiques du monde numérique, et il est nécessaire qu'ils reprennent la main. Donc vous avez cité le cloud, euh, on pense tous à nos amis de, de Roubaix, et on espère qu'ils qu vont prendre la main, même si euh, les opérateurs ou d'autres grands acteurs se tournent vers des solutions aujourd'hui plus, plus américaines, ou en tout cas anglo-saxonnes, c'est normal. C'est normal aujourd'hui, si vous voulez une puissance euh, colossale euh, à la demande, euh, il, faut, il faut prendre des grands clouds qui ne sont pas encore des clouds souverains, tout en favorisant l'émergence du cloud souverain. Il faut favoriser l'émergence euh, probablement de systèmes d'exploitation ou en tout cas de logiciels essentiels à, à, à l'intérieur des systèmes d'exploitation euh, comme la crypto française, l'identification, l'authentification Française ou Européenne, on va s'élargir un peu, euh, il faut que les grands acteurs euh, permettent euh, cet essor-là. Et c'est tout à fait possible, puisque dans le standard qui est devenu le standard de facto du système d'exploitation, qu'il soit dans le terminal mobile ou sur l'ordinateur à la maison ou à distance dans votre banque, il y a de la place pour ces acteurs euh, tiers et pour rajouter euh, ces petits points d'ancrage à l'européenne. Mais je le redis, et nous c'est ce qu'on constate dans notre métier, je, je, je rappelle, on est une entreprise de services numérique, et donc ce service numérique, il doit être pleinement épousé, et qu'on soit plus sur, mm -hmm. oui l'informatique, euh, les développeurs sont des bidouilleurs gentils, mm -hmm. mais ils sont quand même un peu bizarres. Non, c'est un métier hyper noble. Euh, le technicien est absolument nécessaire. Le mainteneur du data center... Mais il y a un problème avec ça, euh, d'après vous De oh, conception le... Oui, il y a un problème de perception, mais il n'y a qu'à regarder le nombre, la population féminine à l'intérieur de ces envie. populations, <rire> euh, à, à des, mais même des jeunes diplômés, ça continue. Bien sûr, euh, moi, j'ai passé mon diplôme il y a plus de 25 ans, mais c'était déjà le cas. Euh, et il euh, y a beaucoup de messages. Tu ne vas quand même pas être programmateur. Alors non, je ne vais pas être programmateur, parce que ça, c'est le bouton dans mon lave-linge. Je peux être éventuellement programmeur. Et ouais. si je vais l'être, bien sûr, je vais l'être. Parce que c'est une discipline d'ingénieurs et même de, de, de docteur, et qu'il y a des, des gens éminemment importants et intelligents qui choisissent ce métier. Et, et, et en plus, ça n'est pas une voie sans fin, au contraire, puisque c'est enfin une, une voie pardon, sans issue, c'est au contraire un chemin sans fin. Mmh. <rire> Parce que c'est la qualité du numérique et de notre indépendance numérique euh, en dépend. Donc soit on critique en disant « c'est dommage que les autres y soient allés » tout en n'y allant pas, ça peut être un choix, c'est dommage, on va subir, et comme vous l'avez dit, des... Des, des, des gens qui n'ont pas forcément notre culture, ou qui en tout cas n'ont pas ces freins et ces règles, et qui vont nous envahir, ou alors, on reprend la main, et, et en, c'est encore possible, c'est une discipline intellectuelle. Pour, pour, pour reprendre la main, je, je fais le parallèle donc, euh, avec, euh, avec Gérard Longuet, là, qui, qui, qui, qui malheureusement n'est pas avec nous, mais euh, à ses yeux, euh, le plus important, c'est de choisir ses domaines. On sait qu'on ne pourra pas être bon partout, en France et au niveau européen, donc il faut euh, sélectionner euh, les domaines dans lesquels on sait qu'on peut avoir euh, une carte à jouer soit parce qu'on a une industrie euh, qui, est, qui est très forte, soit parce qu'on a déjà de temps en temps un petit avantage, euh, un petit avantage compétitif est-ce que euh, vous êtes euh, d'accord avec ça Peut-être, Christine et pour, pour commencer. Est-ce qu'il faut arriver, dans le cadre, je reviens sur ce, ce débat citoyen sur les usages, mais arriver à cibler euh, euh, des domaines euh, critiques Alors, il y en a eu, euh, par exemple, on, on, on, on vous recitez, il y a eu l'IA et, et, et le cloud, euh, avec X. Euh, Est-ce que derrière, ça, c'est un impératif pour ne pas, se, pour pas se, se, se, disporse, se disperser face à des... Des, des concurrents chinois et américains qui, qui, qui ont des moyens financiers plus conséquents Alors GaiaX pour moi c'est un, un projet qui est essentiel à plusieurs titres. Ce n'est pas uniquement un, un sujet de, euh, de technologie cloud. De protection hein, des données des entreprises. Bon, il y a protection des données des entreprises et c'est aussi penser à un, un réseau de, euh, de nuages comme une, comme une infrastructure et comme une infrastructure essentielle. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle de réseau télécom, on parle de réseau électrique, et ben demain on parlera de réseau de données. Et, et réfléchir dans ce sens-là, ça je pense que c'est extrêmement original par rapport à ce qui a pu être fait même par les, les Américains qui eux, bon bien sûr ils ont leur réseau, les Google, Facebook, mais c'est une entreprise privée qui le fait pour elle-même, pour ses propres besoins. Là, c'est l'Europe qui se dit, enfin l'Europe au départ, donc c'est les Allemands et les Français qui veulent y aller et j'espère qu'ils vont agglomérer autour d'eux l'ensemble des pays européens. Mais c'est dire non, on va avoir un réseau commun qui sera une infrastructure essentielle. Donc effectivement, toutes les, tout ce qui concerne la cybersécurité, ça doit être embarqué dès le départ, avec un possible partage de données Peut-être des reventes de données, bon tout ça, ça doit se, se, se réfléchir et se, se mettre en place. Et donc par filière, donc là aussi on doit penser normalisation parce que bon, les données, pour qu'on les échange bien, il faut quand même qu'elles sachent se parler. Et puis la gouvernance de tout ça. Hein. Comment, quelle gouvernance Et donc là je pense qu'il y a aussi la place du politique sur un sujet qui me paraît extrêmement... Euh, euh, essentiel pour, euh, pour l'avenir de, de, de l'Europe oui, là c'est le vraiment un sujet. un sujet souverain pardon la question est-ce euh, est qu'il faut une spécialisation euh, est-ce oui. qu'il faut une sp... voilà, ce, ce, ce, ce, ah, cho choisir en tout cas les axes dans lesquels oui. on souhaite être bon et puis en plus donc, sélectionner les filières comme, comme vous le disiez et ensuite mettre en place une gouvernance spécifique pour pas s'éparpiller. Ouais. De, de façon générale, euh, il est évident qu'on ne peut pas euh, miser sur euh, les, les produits à forte intensité de main-d'œuvre. Euh, on est condamné haut de gamme, autrement dit. Hein. Ce que l'Allemagne a très très bien compris, avec son positionnement industriel haut de gamme, ce qui lui permet d'avoir finalement des coûts du travail qui ne sont pas tellement, super, pas tellement inférieurs aux nôtres, en fait. Mais euh, quand vous vendez plus cher, évidemment, vous n'avez pas de problème de marge. Notre drame, c'est que euh, c'est un peu comme en stratégie, on est stuck in the middle. On n'est pas tout à fait bas de gamme. De toute façon, on ne pourrait pas, avec notre coût, du trac notre système social, ce n'est pas envisageable. Et puis, on n'arrive pas à être haut de gamme. Donc, de toute façon, il faut qu'on investisse, qu'on ait une économie à forte intensité en, mettons, en compétences, euh, en forte intensité en capital humain et en, en capital technologique. Voilà. Après, en effet, on ne peut pas être bon partout et euh, il faut qu'on soit capable de, de développer des compétences euh, et des filières qui soient plus performantes. On est assez bon en technologie de santé, on était bon évidemment pour des raisons historiques en aéronautique, on était bon en technologie euh, nucléaire. Il euh, y, y a des choses comme ça euh, dans lesquelles euh, il faudrait qu'on évite, en tout cas euh, déjà de ne pas perdre, enfin euh, qu'on évite de perdre euh, et puis euh, avant de gagner. Ce serait peut-être la seule perspective positive d'un commissariat au plan, c'est que plutôt que de ressusciter le plan quinquennal où on va inventer des chiffres à la fin à la façon soviétique, c'est plutôt d'essayer de, de, de donner les bons encouragements, de créer peut-être les bons clusters pour arriver à, à faire qu'on développe euh, les... Euh, en fait, laisser au privé la capacité de développer mmh. euh, les, les, les choses. Et, et là, il faut, il faut bien dire, notre problème, c'est qu'on n'arrête pas d'exporter des gens hyper bien formés. C'est quand même dramatique. Euh, on, est, on, est, on, est, on, on importe beaucoup trop, mais un truc qu'on exporte formidablement bien, c'est les cerveaux. Et ça, il faudrait que ça s'arrête pour que les cerveaux restent. Eh ben, regardez les derniers prix Nobel, hein, malheureusement, pourquoi ils sont partis, hein, les conditions de travail, euh, le, niveau, euh, le niveau de rémunération naturellement, euh, le type d'aide que vous avez dans le développement, les perspectives que vous offrez. Euh, quand vous n'arrivez pas à offrir aux élites, euh, aux élites euh, en termes de compétences, hein, euh, des, des perspectives positives, elles s'en vont. Et ça, c'est quand même un, un drame, parce que finalement, on a tout chez nous, à l'origine. On n'a même pas besoin d'importer ces cerveaux. Et on les, on, il suffirait qu'on les garde. Voilà. et ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui moi, je ne suis pas tout à fait... Voilà. Donc vous, vous êtes pour un pilotage stratégique, et puis j'ajouterais quelque chose, euh, parce qu'on a, on a parlé euh, des domaines dans lesquels euh, il faudrait euh, probablement se, se, se spécialiser si on veut être bon, mais euh, vous me disiez en amont qu'il y a aussi certains domaines qui, qui, qui seraient peut-être moins essentiels de pousser, comme le streaming 4K par exemple, mm -hmm. euh, ou, euh, ou la réalité virtuelle, voilà, peut-être un, un mot à ce sujet euh, <coughs> oui, enfin, on revient à la notion de, de priorisation. Alors, ouais. Je suis tout à fait d'accord, Gérard Longuet sur le fait qu'il faut prioriser, mais alors, euh, moi, je dirais qu'il faut aussi prioriser euh, par rapport aux, aux défis qu'on doit affronter. Je reviens sur euh, le fait que, parce que les faits sont têtus, comme disait l'ancien Premier ministre, euh, les contraintes environnementales et naturelles auxquelles nous devons faire face dans les dix ans à venir, vont être beaucoup plus fortes que ce que nous avons pu expérimenter jusqu'ici. Et donc, je pense qu'en termes d'innovation, il faut aussi réfléchir, en quelque sorte, en termes de, euh, de, de, de modèles d'affaires que nous voulons mettre en place, et également de techniques de conception. Euh, je pense que ce qui sera de plus en plus important, c'est d'arriver à générer, en fait, des, des bouts de l'économie de qui fonctionnent en utilisant le moins d'énergie possible et en réutilisant le plus de matériaux possibles. Donc ça nous oriente vers l'économie de la fonctionnalités, ça nous oriente vers l'intégration le plus en amont possible de la contrainte énergétique dans la conception euh, des, euh, des équipements, hein, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, ce qui est un, un facteur, mais plutôt nice to have qu'essentiel. Que et là, je pense que, pour le coup, l'Europe est une, une carte à jouer, parce que ça n'est pas forcément dans l'ADN de, des Américains, en tout cas, et ce n'est pas forcément dans l'ADN des Chinois, sauf s'il si y a effectivement, pour le coup, un pilotage stratégique qui fait que ça le rentre. Ouais. Euh, et donc, euh, en parallèle, si vous voulez, des technologies sur lesquelles il faut choisir, je pense qu'il y a aussi cette... Cette façon de, de concevoir euh, à la fois euh, les systèmes et euh, l'utilisation qui en est faite, euh, qui peut constituer un avantage stratégique, en fait, à terme pour l'Europe, euh, à 10 ans. Euh, et je pense qu'il y a pour le coup, là aussi, il y a euh, des petites sociétés aujourd'hui qui développent ce genre de choses, mais euh, qui n'ont pas... Euh, enfin, qui ne sont pas au-dessus au du, du radar comme, comme elles pourraient l'être. du bah, ce sujet oh ben, Juste un mot, parce que je... Un peu consensuel. Ouais. On est relativement d'accord. Je pense que vous avez une remarque. Oui. Et, et tant mieux, on sera content d'avoir. Moi, je dirais deux choses. Euh, effectivement, je suis déçu que M. Longuet n'ait pas pu nous exposer son, son, euh, sa position plus en détail, parce qu'il euh, a raison. N'allons pas nous perdre là où on n'est pas très fort. Et on sait que le, la formation, l'enseignement est, est, est assez peu euh, efficace à court terme. Euh, puisqu'il faut attendre que les générations euh, oui. montent et, et imposent leur savoir. Et alors justement, moi je pense que cette régulation, ces débats doivent être euh, animés en priorisant fortement ceux qui aujourd'hui ne sont pas responsables de l'état dans lequel euh, euh, est euh, la société ou leur environnement, euh, et qu'on doit beaucoup plus les écouter. Il faut oui. dé, euh, euh, désisoler les plus jeunes qui vont avoir un accès à l'emploi rendu en plus, en plus difficile avec la crise économique, okay. mais que déjà, que déjà on regarde en disant « t'es sympa mais t'es jeune, alors <rire> tes bonnes idées, tu sais, hein, on en a vu d'autres, et on en a vu d'autres et on a perdu toutes les guerres économiques récentes ». Donc on va essayer de les gagner et je pense qu'il faut les écouter. Euh, la, la, la place pardon, euh, de la population féminine euh, qui est aussi à débattre, la place de l'inclusion, les biais culturels, euh, et, et je pense que ces questions-là doivent être mises en avant à l'intérieur, mmh. à ce moment-là, de ce qui sera un débat beaucoup plus sain. Euh, et, et je pense qu'il faut leur donner la parole fortement. On a une population jeune, si je reprends juste ça, hein, ou une, une population qui a envie d'un changement, et je pense que c'est un changement raisonné en plus. Donc si on ne les met pas dans la régulation ou dans les débats, euh, je pense que ce sera un débat euh, euh, vain. Et c'est en plus une population qui étend le champ des possibles, aujourd'hui limité par ce qu'on saurait faire à date. Je pense que le, si on peut mettre le « à date » dans le futur, on aura un champ des possibles beaucoup plus vaste. Christine Oui, alors merci d'aborder ce point-là, parce que je pense qu'effectivement, plus on aura de profils différents pour aborder ces sujets, en plus, on sait que mieux ce sera pour le numérique, parce qu'on a besoin de créativité, on le sait que avoir des femmes pour la cybersécurité, c'est important. Alors Je suis aussi présidente d'une fondation, Femmes être numérique, donc c'est des, des sujets que je regarde de près. Je, je voulais quand même réagir par rapport à ce qu'on disait sur ces axes stratégiques. C'est vrai, maintenant il faut être un petit peu méfiant et puis se rendre compte que de temps en temps, comme on est dans de la rupture et qu'on n'est absolument pas capable de savoir ce qui va, ce qui va prendre, ce qu'on va oui. considérer comme oui. des gadgets et dont jamais personne ne servira. Mais prenez par exemple tout ce qui est euh, les assistants vocaux. Aujourd'hui, ça grimpe en flèche dans oui. les usages des, des Français. Et... C'est quelque chose qui peut être quand même assez pernicieux, si on parle, et même très pernicieux, si on parle d'échange de, de, de données et de consommation d'énergie. Parce que pourquoi, pour allumer un interrupteur, il faut faire le tour de la planète avec vos données. Bon, donc, Et, et ça, personne ne s'en rend compte, parce que les gens ne sont pas informés, que c'est transparent pour eux, qu'ils ne le voient pas. Donc, et, et, et ça risque, pour un objet comme ça, de nous faire perdre aussi euh, la main sur des choses qui, par ailleurs, sont, peuvent être essentielles et toucher aussi à notre souveraineté. Donc, euh, les grands plans stratégiques, parce qu'on est quand même assez bon en France et en Europe pour, pour pouvoir les faire et les mettre sur le papier, mais attention justement, parce qu'on est dans des technologies, des innovations extrêmement agiles, et donc il faut arriver aussi à avoir toute cette réactivité et, et mettre en, en place des... Euh, des, des processus, des moyens de, de réagir euh, qui nous permettent euh, d'avoir un petit peu la perception de, de ces dangers et puis d'être effectivement euh, suffisamment réactif euh, là-dessus. Olivier Babot est-ce ouais. que vous pensez que la nouvelle commission européenne, avec Thierry Breton, euh, est-ce que vous pensez qu'elle est, euh, qu est aujourd'hui... Enfin voilà, il y a cette préoccupation de ces, de ces, de ces, de ces, de ces sujets-là. On a parlé de de souveraineté numérique. Enfin, ça fait deux ans maintenant qu'on entend beaucoup mmh. parler de, de, de, de, de souveraineté numérique, comme si on, on découvrait que, que, que finalement, on est tous biberonnés depuis des années au service des GAFA, qui sont devenus des, des services essentiels, pour le coup, oui. des gadgets, peut-être oui, au oui. début, mais qui sont devenus des services essentiels. Oui. Est-ce que euh, vous avez voilà, Vous estimez que la nouvelle commission permettra peut-être d'inverser la vapeur Moi, j'ai l'impression d'un vrai changement, de, de la fin d'une naïveté euh, européenne. On est mis un peu on est du temps à s'éveiller, peut-être parce que forcément, le euh, problème de génération, les gens qui étaient aux, aux manettes, c'était Parfois des gens qui se faisaient encore imprimer leur mail dans leur paraffeur. Hein. Mmh, mmh. euh, ce que oui. j'ai vu de mes yeux vus. Euh, donc euh, <rire> oui. euh, voilà, je ne citerai pas où, mais j'ai vu. Et euh, donc ça n'aide pas, euh, si vous voulez, quand on a un ancien président qui ne connaît pas le bon coin, par exemple, ça veut dire qu'il bah, ne comprend, comprend pas l'idée de l'économie, euh, de la fonctionnalité. Euh, et donc il, il comprend pas la logique de la plateforme, il ne comprend pas l'idée qu'on va pouvoir mieux utiliser ses actifs. Enfin, donc il y a des compréhensions, des nouveaux enjeux qui émergent, qui mettent un peu de temps euh, à capillariser, à revenir. Mais je crois que ça y est, je crois que ça y est, c'est bon. Du point de vue de la concurrence, par exemple, on est en train de comprendre qu'on ne peut pas être les seuls vertueux, parce que c'est un peu les, les infortunes de la vertu et de la prospérité du vice dans le reste du monde. C'est-à-dire que tout le monde fait monter euh, des, des géants euh, aidés par l'État et, euh, et puis nous, on est les seuls à dire non, non, non, on va faire la super concurrence, on va empêcher les moindres Avec les ça, moindres fusions chez téléphone. nous. voilà on va, Exactement, on a des opérateurs qui sont tout petits, des de nos banques aussi d'ailleurs, euh, pour des raisons de, de, de différence de, de Complexité, de complexité réglementaire, mais, mais on empêche les fusions, et donc on est en train d'en sortir. Euh, on n'a pas encore vu complètement la traduction, mais il y a des réflexions là-dessus, y compris sur, sur, d'un point de vue fiscal. Puisqu'on parlait de, du plan, c'est intéressant, parce que quand on enseigne la stratégie aux étudiants, ce que je fais depuis euh, une vingtaine d'années, on explique qu'en gros, la stratégie, c'est le plan qu'il faut avoir pour pouvoir surtout faire autre chose. En fait, c'est ça. L'idée, c'est que la stratégie, elle est forcément émergente ne euh, veut pas, dire faut... pas parce que la stratégie, vous n'allez pas la mettre exactement en, en, en, en marche qu'il ne faut pas en avoir des le départ. C'est un peu mmh. comme au jeu d'échecs. Mmh. Vous aviez une idée, mais vous allez forcément vous adapter en fonction de ce que fait l'autre. Sinon, vous n'allez pas suivre votre autre idée jusqu'à la fin parce que c'est là que vous allez mourir. Euh, c'est ça la subtilité, c'est que faire un plan, ce n'est pas dire « regardez, voilà le chemin, c'est plutôt voilà l'ensemble des ressources qu'on va se donner ». Euh, et puis, on a plusieurs scénarios possibles, évidemment, euh, en fonction de ce que les autres vont faire. Et donc, euh, c'est plutôt une, un, un mode d'action, une logique d'agilité, beaucoup plus qu'un euh, rail qui est tracé. C'est ça, qui est, comme ça qu'il faut le comprendre. Et quand on, quand on le, le, le construit comme ça, à ce moment-là, c'est évidemment, c'est beaucoup plus intelligent. Ouais. Luc Ferboeuf, euh, fin de la naïveté européenne euh, ou pas, d'après vous alors si, si je, je, je, recentre, je me recentre sur les choses que je connais le mieux, je, je prends par exemple euh, les questions de, euh, du numérique et de l'environnement et du fait qu'il faut effectivement faire preuve de sobriété dans nos usages numériques. Euh, j'observe pour l'instant une grande hétérogénéité euh, en Europe par rapport à cette euh, prise de conscience. Donc euh, elle existe en France, elle existe une en Allemagne. Je vais nous dire que vous avez Non, non, non, je Elle existe en Allemagne, elle existe dans un certain nombre de pays scandinaves, elle n'existait mmh. pas du tout en Europe du Sud, et euh, elle est au second plan, dans un, et tout à fait au second plan en, en Europe de l'Est. Euh, C'est un sujet qui euh, est, commence à être débattu au sein des instances communautaires, euh, les, les prochains mois, pour moi, vont être euh, euh, structurants, décisifs, en fait, pour décider du rythme euh, auquel on veut, on veut, on va avancer là-dessus. Euh, encore une fois, euh, nous n'avons pas l'éternité devant nous pour mmh. faire ces choix. Euh, et donc, nous ne pouvons pas nous satisfaire euh, d'une prise de conscience, certains diraient des petits pas, je ne me mentirai pas sur ce terrain, mais euh, je, je, je pense qu'il y a quand même une, une réalité derrière, qui est qu'on doit avoir conscience de l'urgence de, de décider d'un certain nombre de choses. Et, euh, et pour moi, la, la question est ouverte c est, c est, selon laquelle l'Europe va bah, ou non euh, euh, saisir suffisamment ce sentiment d'urgence. Donc il y a encore des priorités à fixer quoi pas suffisant. — Il y a, y a des, des priorités, en tout cas des, des orientations euh, concrètes mmh. à prendre, euh, mesurables, euh, quantitatives, mmh. euh, au-delà des, euh, au des messages positifs mais un peu vagues sur le New Green Deal. Créer, — D'accord. Qui vaut mieux créer — J'ai visité avec grand intérêt le Parlement européen à Bruxelles. Euh, mais moi, d'Europe, de, je n'en vois que les, que les partenaires euh, industriels et les entreprises. Euh, et et le, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je ne connais pas euh, euh, de directeur d'une fonction métier ou opérationnelle qui soit ravi de sa DSI. Euh, qui m'en disent du bien à longueur de journée et je ne connais pas de DSI qui me dit je dors très tranquille, Alors, vraiment je suis tranquille je ne peux pas être cyber attaqué et ma production ne va jamais s'arrêter mes machines outils ou mes, ou mes camions ou mes trains ou, sont correctement oui, oui, oui, oui. sous surveillance donc euh, non, il y, y a encore beaucoup de travail euh, et, et on est là pour ça et on est collectivement là pour ça euh, on, sait, on, on pense qu'on s'est éloigné du débat de la 5G mais pas du tout parce que c'est un apport technologique qui devra être mesuré, mais c'est un apport technologique qu'il faudra euh, proposer pour que ces partenaires, qui sont des Européens, euh, en tout cas euh, sur le continent, sur le, pour l'instant dans lequel je vis, euh, pour que ces partenaires mmh. prennent ce bon chemin. Et ensuite, effectivement, ils travailleront avec les régulateurs, euh, les forces politiques. Euh, moi, je, une fois de plus, je ne vois que les acteurs de l'économie, et ces acteurs de l'économie doivent encore bosser fortement sur ces sujets-là. Mmh. Euh, il nous reste encore euh, un, un, un petit peu de temps il y a un sujet sur lequel je, je voulais revenir avec vous euh, Olivier Babot. Mmh. c'est que euh, quand on parlait de, de, de possibles fractures numériques vous, vous m'aviez dit en amont il faut faire jouer la concurrence entre les, les territoires qu qu'est-ce qu que ça signifie oh. alors ce que, ce que et, je voulais dire et, par là c'est qu'en étudiant un petit peu la façon dont les choses économiques fonctionnent on constate que les élus locaux ont beaucoup d'impact c'est plutôt une bonne nouvelle ça veut dire qu'un élu local qui comprend les mécanismes économiques, qui est capable d'attirer des entreprises, qui est capable de, de se bouger pour son territoire, il fait une différence. Ça, c'est un super, une super bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est quand vous n'avez pas ça, malheureusement, le territoire peut tout à fait plonger parce que l'élu est à côté de la plaque. Ça, c'est un problème. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il eh ben, faut que les territoires soient capables... Euh, que tout ne peut pas se décider à Paris ça a l'air hyper banal, sauf qu'on ne le fait pas dire, on ne le fait toujours pas, peut-être passer mon côté un peu euh, girondin commencé, parce que j'enseigne à Bordeaux, mais bon, tout ne peut pas se décider à Paris et il y a un moment donné au principe de subsidiarité, qu'un super principe de droit européen, on devrait un petit peu plus l'appliquer en France en se disant, c'est le bon niveau de territoire, c'est le bon niveau de gouvernance qui doit s'appliquer pour certains, mmh. pour certains euh, problèmes, donc euh, la région par exemple, pour l'équipement en télécom elle, elle doit pouvoir être capable justement de comprendre mieux son territoire, c'est elle qui connaît mieux le territoire parce que c'est la région ou le département il euh, y a, a peut-être peut une discussion mais moi je suis un peu plus région je pense que s'il faut garder quelque chose et supprimer un truc c'est peut-être le département mais bon maintenant rentrons pas dans ce débat compliqué euh, est-ce que c'est le découpage en 13 départements d'aujourd'hui ça c'est aussi une autre question euh, mais euh, en tout cas il faut pouvoir faire confiance dans ce sens là que il faut laisser euh, quand on dit la concurrence c'est la liberté en fait dont on parle c'est-à-dire la capacité de chaque euh, de chaque niveau de collectivité locale, avec une, une échelle évidemment suffisamment raisonnable, au niveau de la commune, il y a certaines choses qu'on peut faire, d'autres choses évidemment qu'il faut pouvoir voir, par exemple d'ailleurs le logement, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qu'on ne devrait pas laisser ouvert. Parce que c'est une partie de nos problèmes. Euh, et ben, les technologies, c'est un truc qu'on doit pouvoir donner euh, aux régions, évidemment, en les aidant, en les pilotant s'ils veulent, etc. Alors, et euh, pour pouvoir aider. Euh, elles à ont, ont déjà commencé à s'en saisir. Qu'est-ce Le blanc en, est le, le en dire France très haut débit, c'est comme ça que tu veux. C'est les réseaux, réseaux d'initiatives publiques. Et d'ailleurs, mmh. si vous prenez euh, le Code européen des télécoms, mmh. donc il a des clauses qui s'appuient sur le modèle français pour pouvoir donc le, le développer ailleurs en Europe. Oui. Donc effectivement, hein, c'est les départements donc aidés par l'agence du numérique qui a maintenant été incluse dans la NCT, donc euh, l'agence de cohésion des territoires, parce que les, la demande vient effectivement hein, des, des, des départements, mais, mais même le New Deal. Le New Deal, bon, euh, et on se rend compte qu'il y a des petites frictions qui sont quand même... Euh, à améliorer, c'est en cours et ça, ça se déploie bien, mais c'est euh, les départements qui disent on a besoin de pylônes à tel et tel endroit. Mmh. Après, à, à, à et l'expression de l'agacement des députés euh, au Parlement euh, à chaque opportunité. Bien sûr, mais euh, bon, ça avance quand même. Mm -hmm. Et euh, on voit que bon, il le, n'y le, a jamais eu autant d'antennes mm -hmm. <rire> 4G d'implanter. Et que, comme je vous disais, au niveau, de, au niveau des rips, euh, bon, ça avance aussi. D'ailleurs quelquefois plus vite que dans des petites villes moyennes qui, elles, <rire> doivent être équipées par, par des opérateurs. Non, mais tout ça, ça, ça, ça effectivement, ça s'est accéléré, et heureusement, parce qu'on en a vraiment besoin. Et si, on avait, si ça n'avait pas été fait, euh, j'imagine euh, enfin, le, le désarroi dans lequel on serait aujourd'hui, dans une période de confinement où le numérique devient aussi indispensable. Eh bien, Écoutez, on est arrivé au bout de, de, de, de cette table ronde et puis, et puis de ce forum. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Et puis euh, voilà, merci à tous de nous avoir suivis euh, en visio. Merci. Merci. merci. merci.